et euh, la page de Zoé, bien évidemment. et ascendant Capricorne, dans votre horoscope du mois de juillet, on commence avec le soleil en cancer, hein, comme tous les ans, il est au même endroit, il met les autres en vedette et vous dans vos relations avec les autres. Hein, Ce n'est pas, euh, pas les autres euh, tout seul, hein, c'est vous en relation avec les autres. Donc la relation avec votre votre partenaire ou ami, hein, si vous êtes en couple, ou votre besoin aussi de faire des rencontres et de faire couple avec quelqu'un. Euh, mais pour ça, euh, bon, il faut être un peu dans la confiance quand même. Hein, et c'est parfois quelque chose qui vous manque. Euh, ça vous manque tout simplement parce que vous avez eu des expériences qui ont peut-être pas été très heureuses et donc vous vous vous fondez là-dessus, mais c'est une erreur. Hein? Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bon, toujours est-il qu'avec ce Soleil en Cancer, vous aurez certainement une vie sociale un peu plus animée que d'habitude, que vous serez plus ouvert euh à faire des connaissances à dialoguer à, à, à faire des rencontres hein, mais pas forcément des rencontres amoureuses hein. les rencontres euh, ça peut être de toute nature on peut rencontrer euh, euh, des amis on peut rencontrer professionnellement des, des clients ou des futurs clients enfin bon euh, disons que il a toutes ces possibilités qui sont euh, sur le qui sont sur la table pendant la période cancer. Hein. Et bon, il y a juste à la fin, bon pour, pour ceux de la fin du 3e décan, où ça va être un petit peu compliqué à cause des, des aspects de saturne Pluton mais bon, comme à côté de ça il y a d'autres bons aspects, je pense que ça va passer un petit peu à la trappe. Après le 22, on a le soleil en Lyon, alors là, c'est aussi une période de l'année où euh, vous pouvez bon, être en vacances évidemment mais c'est votre secteur 8 alors qu'est ce qui se passe pendant ces vacances est ce que vous êtes euh, facilement en conflit avec les personnes qui vous entourent est ce que il y a des problèmes de rivalité vous avez l'impression euh, hein, il peut y avoir euh, effectivement un peu de rapport de force dans l'air parler de Mercure maintenant, hein, qui fait exactement le même parcours que, euh, que le Soleil puisqu'elle se trouve en Cancer, sauf que elle est encore rétrograde comme le mois dernier euh, jusqu'au 12. Donc euh, quoi que vous attendiez des autres, hein, puisqu'on est avec le Cancer, je vous l'ai dit, on est chez les autres, euh, bah ça va devoir attendre le 12. Hein, euh, de toute façon. Euh, puisque c'est la date où Mercure reprendra une marche directe assez lentement, il faut le dire, mais bon, euh, c'est à partir de ce moment-là que euh, vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses euh, euh, si vous avez euh, posé des questions, demandé quelque chose, demandé un papier, un document, vous euh, euh, voyez tout ce qui a pu traîner finalement, euh, ces dernières semaines, ben, tout d'un coup, ça reviendra à la normale. Hein. Mais, et même si vous avez euh, un objet qui fonctionnait pas, etc., ben, soit il sera réparé, soit il se remettra à fonctionner. Voilà. Il euh, y a aussi, euh, bon, avec ce Mercure euh, en 7, la notion qu'il faut créer du lien éventuellement avec des partenaires euh, sociaux avec des partenaires euh, euh, professionnels hein, euh, alors peut-être que euh, ça vous donnera l'idée de vous associer avec quelqu'un pour faire une action pour, pour faire quelque chose hein, euh, et dans ce cas là bon il n'y a aucun problème hein, vous pouvez euh, euh, le faire euh, surtout, surtout si vous êtes euh, euh, né euh, début janvier, hein, parce que vous avez le bon aspect d'Uranus et une fois que Mercure va être devenu direct, et eh ben, elle va activer ce bon aspect euh, d'Uranus, c'est-à-dire il est très possible qu'on vous fasse une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Hein, vous pourriez être très surpris ou alors entendre une nouvelle hein, qui va aussi vous étonner. On en vient à Vénus, hein, votre planète d'amour. Euh, bon, euh, depuis le mois d'avril, hein, elle est en gémeaux, vous le savez, elle a fait des allers-retours, et, et là elle repart hein, depuis le 25 juin, elle est repartie en marche directe, et donc. Euh, Bon, alors ce qui était ralenti, hein, c'est toujours pareil avec la rétrogradation. Il y a du ralentissement ou alors euh, bon, euh, on a l'impression que les choses euh, sont abandonnées, etc. Mais bon, euh, quand la, la planète reprend une marche directe, eh ben, ça revient au premier plan. Alors, euh, les Gémeaux, c'est votre secteur du travail. Alors, est-ce que vous avez aimé hein, euh, la, la période précédente euh, sur le plan du travail, vous avez aimé ce qu'on vous a fait faire euh, Ou alors, est-ce que vous êtes entiché d'un collaborateur, de quelqu'un avec qui euh, vous avez travaillé la main dans la main, peut-être euh, Bon, c'est une figure de style, hein, parce que ne <rire> travaille plus la main dans la main maintenant. Euh, on ne se sert même plus la main, hein, donc euh, voilà. Mais euh, donc, ça a pu, euh, il a pu se passer quelque chose euh, avec un collègue. Ou alors, si vous êtes en couple, il est possible que votre partenaire ait été malade. Hein Je veux dire, bon, il a pu attraper le virus et vous l'avez soigné avec dévouement, vous-même ne l'ayant pas attrapé. Ou alors ce sont des proches hein, que vous aimez beaucoup qui l'ont attrapé. Bon, euh, je veux dire, on connaît tous quelqu'un euh, hein, qui l'a eu, forcément, hein, vu le nombre de personnes qui ont été <rire> infectées, euh, bon, c'est évident que euh, bon. Euh, toujours est-il que, on va attendre le mois prochain hein, pour vraiment des amours rafraîchis, euh, quand Vénus va se retrouver, elle aussi, face à vous, euh, en Cancer, je pense que là, euh, bon, vos amours seront quand même plus pétillantes qu'avec euh, euh, cette Vénus des Gémeaux euh, dans un secteur euh, voyez un petit peu euh, pff, trop quotidien, trop banal euh, hein, où il se passe pas grand-chose. On termine avec Mars et alors Mars elle là elle euh, elle va être dynamique, hein, on ne peut pas dire le contraire, elle vient de rentrer le 28 juin, euh, elle rentre hein, euh, d'ailleurs le 28 juin, puisque cette vidéo vous allez la voir euh, dans la deuxième quinzaine de juin, euh, donc euh, en bélier, et elle s'y installe euh, jusqu'au mois de janvier, vous vous rendez compte Donc là pour l'instant, euh, en ce mois de juillet, c'est le premier décan, le début du second, qui sont concernés, et Mars ne fait pas vraiment euh, d'aspect. Donc euh, elle occupe votre secteur de la famille et de la maison. Que peut-il se passer Il hein euh, y a plusieurs, euh, plusieurs pistes. Euh, D'abord, euh, vous pouvez avoir à déménager hein, avec un Mars en 4. Vous pouvez avoir des travaux à faire dans la maison, des travaux qui ont été euh, retardés par euh, les événements ou alors il peut y avoir du conflit dans l'air au sein de la famille hein, parce que mars en bélier surtout elle est quand même très conflictuelle elle est un peu bagarreuse et donc ça peut euh, hein, euh, ou alors il y a encore une autre interprétation vous pouvez mettre toute votre énergie dans votre volonté, dans une volonté de, de protéger votre famille, hein Vous vous sentirez responsable comme d'habitude, hein le Capricorne est né responsable et donc vous pouvez développer toute une, une activité pour protéger ce que vous aimez. alors je n'ai pas vraiment d'idée de ce que vous pouvez faire, hein, mais euh, euh, je pense que vous serez à la tâche euh, dans ce domaine, de la même manière que vous serez à la tâche dans la maison, s'il y a des choses à réparer. Euh, hein, euh, bon, maintenant, il y a aussi la possibilité d'un conflit entre vous et vous